Salut à tous et bienvenue pour cette altergité du mardi 4 avril 2017. Un altergité spéciale sur les artistes engagés. Alors on va mettre en musique, on va mettre en mots, on va mettre en images un peu toutes les luttes et on en a bien besoin pendant cette campagne présidentielle. Alessandro Di Guzzepe est le pape quarante, hein, le saint-père de l'église de la très sainte consommation, qui va vous emmener en fait tous les jeudis euh, soir euh, au théâtre du gouvernail dans le 19e arrondissement de Paris, un artiste à découvrir. L'église de la très sainte consommation, qui elle seule détient la vérité à travers ses dieux tout puissants, l'argent, la croissance et le saint-profit. Tous ensemble, prions. Ô télévision. Oh télévision. Grâce à toi, c'est un mon esprit critique. Grâce à toi, c'est un mon esprit critique. Grâce à toi, je n'ai plus besoin de penser. Grâce à toi, je n'ai plus besoin de penser. Amen. Donnez. Ton si j'avais le pouvoir d'achat, ah, j'achèterais un objet sans fil. Ah, écran plat, ah, la vie serait plus facile, ah, je t'achèterai un stylo, je t'achèterai un cahier, peut-être même que je pourrais payer, l'université, donnez-moi le pouvoir d'achat, Évidemment, Alexandro est candidat aux élections présidentielles. Mais attention, aux élections de 2012, aux législatives, il avait fait 1,29% et il avait fait 3,5% en 2014 aux élections municipales, à Lille. Donc un très sérieux candidat pour euh, Philippe Poutou, euh, Nathalie Artaud ou euh, François Asselineau. Hein. Attention à lui. Angela Magnata, Angela Asset, hein, est une affichiste, graphiste, qui euh, explore euh, toutes les figures de la gauche, les figures militantes, les figures anticoloniales, euh, avec des portraits à son, dans son style bien particulier, avec aussi euh, tout un travail sur le féminisme, on vous invite à la découvrir à l'expo du 6 au 23 avril prochain à Ivry au Nucleus, une, une artiste en devenir. J'ai vraiment voulu parler de ces, de ces personnes parce que j'ai voulu euh, vraiment montrer le parcours de, de personnalités qui ont, euh, qui ont vraiment œuvré pour les idées de, de la gauche et qui se sont réellement battues pour ça. Personnages humanistes, révolutionnaires, avant-gardistes, intellectuels, hommes et femmes de lettres, artistes, ils sont tous engagés, dignes, exemplaires. L'affiche a une symbolique très particulière parce que depuis que l'affiche est née, elle a représenté la voix du peuple ou la voix du gouvernement, bien sûr. Mais en fait, à travers mon travail, je voudrais donner la parole à ces personnes qui ont marqué l'histoire, et notamment l'histoire sociale. Revisiter les personnalités qui ont marqué notre société, se plonger dans l'univers de ces êtres qui ont payé de leur vie pour un changement, une vie meilleure, et voir aujourd'hui ce que nous en faisons. Voilà, en fait c'est de mettre en avant les véritables valeurs de la gauche et de reparler de, des doctrines socialistes, communistes et anarchistes. Avec des clics de conscience, John Attias et Alexandre Lombroso nous proposent de réfléchir sur la question des pétitions. Une pétition qu'ils d'ailleurs eux-mêmes avaient, il y a quelques années, lancée et qui avait connu un vaste succès, Yes We Grain. Mais au-delà de ce travail sur les pétitions, c'est la place du citoyen dans la démocratie qui est interrogée. On s'est déjà tous demandé si une pétition pouvait changer les choses. C'est... Absolument symptomatique que nous sommes dans une crise démocratique lourde, grave. Je sais pas aujourd'hui quand on est citoyen, quels moyens on a en gros pour pouvoir, pour pouvoir parler. C'est tellement dur d'obtenir autant de signatures individuelles de personnes qui vont lire, être convaincues, cliquer, mettre leur nom, remplir le formulaire, etc. Qu'est-ce qui se passe Dans cette aventure, il a bien été question de lobbying citoyen. Et c'est grâce aux 70 000 signataires de la pétition que nous pouvons nous inscrire dans cette loi. J'en reçois beaucoup de vos ouais. beaucoup. <rire> <rire> J'espère qu'il soit... est solide le ministre. Hein, il y a des bons bras parce que il y a des signatures là. Hein. Personne ne peut faire pression sur moi pour me dire vous devez faire ci, vous devez faire ça. Donc ça, c'est bah, un... nous les citoyens prennent confiance en leur propre pouvoir de faire changer les choses. Ce qu'on vous propose, c'est de participer et d'être avec nous, les rédacteurs, justement, de cette loi. Dans deux heures, on est fixé. Il y a une autre association qui s'appelle CommuniDé et qui m'ont apporté une pétition signée par 69 754 personnes demandant à ce qu'il y ait la liberté de semer. Qui est pour Alors bien évidemment, avec cette place nouvelle de, du citoyen, c'est aussi toute une refonte de la démocratie que nous proposent euh, ces deux réalisateurs. Une séance aura lieu le 11 avril prochain au Sénat et une sortie dans les salles, un maximum on espère, en octobre prochain. Alors on se quitte avec orchestre Debout qui est toujours debout et qui nous a proposé euh, beaucoup de, de morceaux de musique dimanche dernier euh, sur la place de la République. Avec la slameuse MC Paloma aussi, qu'on va aussi découvrir. Et mise en image par le très talentueux photographe Vincent Blanqui. On remercie aussi Philippe pour ses images et on vous dit à bientôt.